Salut les boys, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va appeler Canopy pour avoir plus de réponses sur leur marque de commerce, Houseplant. C'est bien simple, leur variété. C'est un petit peu moins mélangeant que Exo, avec leur Original Stage 210, le 220, le 130. Des chiffres qu'on ne peut pas se rappeler. Si t'aimes le Original Stage 220... Vas-tu vraiment te rappeler du 220? Tu vas peut-être plutôt dire euh, le l'Original Stash ou bien le OS euh, Sativa hein? ou bien euh, le Original Stash Indica. Je pense pas qu'on va se rappeler. Hein, tu as essayé le 130? Non, tu serais mieux d'essayer le 230. Hein? Parce qu'on sait très bien que ça s'en vient là, le 230, le 110, le 120, le 210. Parce que c'est déjà dans les autres provinces. Ici, dans cette capsule, dans cette vidéo, on va parler du houseplant. Euh, les en ont trois houseplant. Euh, le houseplant hybride, le houseplant sativa, le houseplant indica. Écoute, euh, comme, house, euh, comme Original Stash, on ne sait pas c'est quoi la variété. Ça s'appelle variété mélangée. Euh, si tu as écouté les autres vidéos de Weedman, tu sais très bien qu'on a appelé dernièrement Exo. Et puis, on ne sait pas, et c'est secret. Euh, même avec le numéro de série, on ne sait pas c'est quoi qu y a en, de, dans du Original Stash. S'il y a des concours à l'avenir, est-ce que euh, quand il y a des concours, et puis que le Girl Scout Cookie gagne le concours, et qu'une autre variété gagne des concours, ben on sait euh, c'est quoi les croisements. Euh, en général, c'est vrai, vrai qu'il y en a qui gardent ça secret, mais on a quand même une petite idée. Peut-être que dans l'avenir, on va savoir un peu plus euh, c'est quoi les secrets derrière tout ça. Mais euh, je pense que dans l'avenir, euh, il y aura moins de Blue Dream de ce jour, euh, moins de M39, moins de Girl Scout Cookies. Puis ça va être des noms bizarres, euh, comme les marques de bière, là, euh, des marques maison à eux. Ça sera pas. Euh, ça s'en va vers ça. Ça va être tous des noms bizarres. Euh, on ne saura plus trop c'est quoi finalement. le avoir une graine, une seeds, euh, ça va peut-être être une seeds original stash. Fait que euh, à partir de là, je ne sais vraiment pas où est-ce qu'on va s'en aller. Euh, ça va être vraiment là à coup de terpène, je pense. Euh, les noms n'auront plus rapport. Il va falloir faire. Euh, aller faire étudier ça par un chercheur. J'en ai aucune idée, mais euh, ça va être mélangeant à l'heure. Ça va être vraiment mélangeant à l'heure. Euh, le cannabis illégal, est légal, c'est nouveau il euh, y a des compagnies qui, qui, qui pop up un peu partout il y a 400 compagnies au Canada à la bourse donc euh, seulement 10 ont fait des profits en 2019 10 sur 400 donc c'est un peu pour ça là, que c'est la débandade à la à ce stock market, là, à la bourse le marché boursier mais le houseplant est-ce qu'on peut savoir ce qui est, ce qui est à l'intérieur on va appeler on va appeler Canopy, on va appeler maintenant. Euh, encore une fois, ce qu'ils vont nous parler en français. Jusqu'à présent, euh, toutes les compagnies nous ont parlé en français. Euh, peut-être seulement qu'une, je pense qu'ils m'ont peut-être parler en anglais. Euh, mais je n'avais pas filmé, euh, je n'avais pas fait de vidéo là-dessus. Donc, ça, c'est en Ontario. À la même place que Exo. Exo a déménagé son siège social d'après moi dans New Strike hein, la compagnie Up, New Strike euh, New Strike New Strike, hein, c'est ça? La compagnie qui ont acheté au mois de mars dernier Ok On appelle Canopy Je ne sais même pas ce que je veux leur dire to Therapeutics pour service in English, please press 1. service en français, appuyez sur le 2. Écoutez bien les options, car votre menu a changé. Vous avez six options. Si vous êtes prêt à passer une commande, appuyez sur le 1. Si vous êtes déjà client à des fins médicales chez Spectrum Therapeutics, ou si vous souhaitez devenir client à des fins médicales chez Spectrum Therapeutics, appuyez sur le 2. Si vous êtes un ancien combattant des Forces armées canadiennes, mmh. appuyez sur le 3. Pour toute autre question ou renseignement, appuyez sur le 4. Pour joindre la réception ou un employé de Canopy Growth, appuyez sur le 5. Si vous avez des questions à propos des produits récréatifs, oh. appuyez sur le 6. Oh, si vous connaissez le numéro 10. Imagine t'appelles puis tu parles à un employé. Bonjour. Bienvenue chez Quid, une compagnie de cannabis canadienne et fière de l'être. Des questions à propos de Tweed ou de nos marques partenaires tels que DNA, LBS, Rain Packaging et Foria? Appuyez sur le 1. Nous posons ce Vous désirez en savoir davantage sur nos accessoires et nos vêtements? Appuyez sur le 2. Pour toute question concernant nos boutiques Tweed, y compris les achats en magasin, appuyez sur le 3. Vous souhaitez devenir client des d'effets médicaux? Appuyez sur le 4 pour communiquer avec Spectrum Cannabis. Spectrum Cannabis? Spectrum Cannabis? Appuyez sur le 5. Pour plus de renseignements à propos de Tweed, visitez-nous en ligne au triple C'est quoi le 5 J'ai pas compris. pas compris le 5. Bonjour, bienvenue chez Tweed, une compagnie de cannabis canadienne et fière de l'être. Des questions à propos de Tweed ou de nos marques partenaires telles que DNA, LBS, Lane Packaging et Foria Appuyez sur le 1. quoi le dernier? Vous désirez en savoir davantage sur nos accessoires et nos vêtements? Appuyez sur le 2. Pour toute question concernant nos boutiques tweed, y compris les achats en magasin... Les LBS, tweed, il le n'y Vous souhaitez devenir client d'essai médical? Appuyez sur le 4 pour communiquer avec Spectrum Canabi. Pour rejoindre l'équipe de Canabi Growth, appuyez sur le 5. Euh. Tard. Et 7 heures Donc je laisse ce message pour qu'il me rappelle. Euh, j'aimerais mieux faire ça avec vous autres en direct. Donc, on va rappeler plus tard euh, pour savoir c'est quoi qui est à l'intérieur. Mais d'après moi, ça va être un secret. Euh, ça va être vraiment leur variété, leur, leur croisement, leur euh, produit personnel. J'aurais aimé ça que ce soit le Pineapple Express. Hein. On sait que c'est une variété. Ça aurait un lien avec l'acteur euh, Seth Rogen là, qui s'est associé à eux. Hein, on sait que Seth Rogen a signé avec Canopy pour avoir le Plant. Donc, euh, j'étais sûr que le pineapple express serait là, mais c'est écrit variété mélangée. J'ai seulement essayé euh, le hybride. C'était vraiment euh, pareil, pareil comme le Balmoral. Euh, vraiment un goût fromagé. Euh, on sait qu'il y a souvent des, le cheese. Hein, le cheese, euh, c'est vraiment fruité. Euh, ça ne goûte pas toujours le fromage, mais lui, ça goûtait vraiment le fromage. Euh, le Houseplant hybride. Pareil comme le Balmoral qui est considéré UK cheese. J'avais essayé le cheese à un abonné euh, qui faisait pousser. Puis ça goûtait vraiment fruité, là, très, très, très bon. Euh, puis ça goûtait vraiment même pas le fromage. Puis quand on regarde là, sur Leafly, euh, je pense qu'il écrivent justement là, je pense qu'ils écrivent fruité pour euh, le cheese. On va aller voir ça rapidement. Leafly. on va choisir le cheese Ah, c'est pas it en mine Let's go. Let's go. All right, all right. Alright, que finalement, c'est pas vraiment bien écrit là, comme je pensais. Donc, euh, je te laisse là-dessus. Peut-être dans une prochaine vidéo, on va appeler euh, Canopy pour avoir l'idée de Houseplant. Euh, je te laisse là-dessus. Donne un pouce, puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!